OK, et, chers frères, euh, chers camarades. Bon, je suis Taïmoun De La, de la Guinée équatoriale. Je suis euh, opposant politique au régime de bien, euh, exilé politique en France, euh, membre du de PPD depuis sa fondation. Donc, euh, j'aimerais partager avec vous ces euh, réflexions par rapport à l'actualité euh, de la Guinée équatoriale. Je crois que, comme vous le savez tous, la Guinée équatoriale, aujourd'hui, encore, euh, euh, dans les médias internationaux, tout le monde parle de la Guinée équatoriale, sur la récente affaire euh, du fils de bien qui a été euh, pris au Brésil avec euh, une somme de 16 millions euh, de, de, de dollars en espèces et en liquide en, en bijoux. Donc, étant donné que cette situation euh, ça se vit actuellement en Guinée équatoriale comme étant encore une autre acte d'humiliation envers notre peuple qui souffre d'une misère par rapport à malgré les richesses euh, accumulées par le pays euh, sur les 25 ans de pétrolière, j'aimerais partager ici avec vous ces réflexions euh, que j'ai eu à faire pour, que, pour voir qu ce qu'on peut faire ensemble au niveau du PPD pour accompagner toutes les actions de nos différents pays. Euh, Chers comme vous savez, euh, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est parce que euh, nous vivons presque les mêmes malheurs, les mêmes malheurs qui sont que notre continent, malgré ses ressources humaines, ses ressources naturelles, n'arrive pas à se décoller. L'Afrique est aujourd'hui un continent, reste encore un continent riche en ressources naturelles. Mais aussi un continent riche en ressources humaines. C'est-à-dire, nous avons des cadres, les docteurs, les intellectuels et tout vaut qui pourraient faire euh, développer notre continent. Mais lorsque nous attendons les euh, déclarations ou bien les faits, comme ce qui vient d'arriver à Monsieur Obian, moi je crois que ce n'est plus un problème, un seul problème de la Guinée équatoriale. Ça devient un problème global pour l'Afrique. Parce que c'est notre honneur qui est mis à mal. Nous savons aujourd'hui comment est la montée en Europe et l'extrême euh, droite. Et le problème d'immigration, vous savez que le problème d'immigration, c'est surtout, lorsqu'on parle d'immigrants, on fait référence surtout à nous, les migrants de l'Afrique subsaharienne. La saisie de 16 millions d'euros au Brésil par le service de douane euh, brésilien, dans un contexte où, après 25 ans de production pétrolière, le pays vit aujourd'hui, la population avec la crise euh, pétrolière, la crise économique, la baisse de la production des hydrocarbures. La population équatoire-guinéenne vit aujourd'hui dans un état de pauvreté absolue, même pire qu'ils étaient avant l'exploitation pétrolière. Avant l'exploitation pétrolière, le pays était classé parmi les pays les plus pauvres du monde. Il recevait des aides internationales dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Les enfants arrivaient à aller à l'école parce que tout était un peu maîtrisé, un peu public. Mais aujourd'hui, après 25 ans d'exploitation pétrolière, le PIB du pays est passé de 250 dollars par habitant à 32 000 dollars par habitant. Mais aujourd'hui, la population se trouve dans une situation pire que ce qu'ils étaient avant l'exploitation pétrolière. réalisation politique la correcte. Une fois que nous avons appris ce qui est arrivé au Brésil, nous avons tout de suite fait un communiqué, de presse, en mettant en relief deux sources. D'abord, ce qu'on appelle surtout l'immunité diplomatique. L'immunité diplomatique de nos responsables politiques a beaucoup fait mal à notre continent. C'est grâce à l'immunité diplomatique que des millions de valises quittent tous les jours l'Afrique en passant par les ambassades en dans le paradis C'est pour ça que dans notre continent, dans notre communauté, nous avons mis en question la fameuse unité diplomatique. Ce qui fait que notre continent puisse être Et Nous avons demandé aux États, surtout les États occidentaux, qu'ils fassent, qu'ils continuent à faire le travail de responsables politiques, des diplomates, qui sont, disons, en immunité diplomatique, et avec ça, ils ont le droit de réaliser acte, tous les actes délités de, de, de comme on connaît aujourd'hui. C'était l'un des premiers points que nous avons mis dans notre communiqué. Et aussi, ici, dans ces réunions, j'aimerais aussi que l'IPPD puisse penser sur ces questions d'immunité diplomatique et demander si c'est normal là maintenant où on accuse l'immigration d'Afrique subsaharienne d'être à la base de tous les malheurs en Europe le fait d'avoir saisi 16 millions de, de dollars à l'étranger dans un mal -être sur une population de moins d'un million d'habitants, combien 16 millions de dollars pouvaient faire pour ces populations. Donc ça a été à peu près les, les, les revendications que nous avons mises dans ces communiqués. Nous, nous avons fini par demander aux Occidentaux qu'il y ait des mesures concrètes qui doivent être prises à l'encontre des politiques des personnalités politiques africaines. Des mesures simples comme refuser les visas, refuser l'entrée, bloquer les comptes bancaires, le les responsables politiques tant Équato-Guinée comme d'autres pays africains. Et nous savons que ça a été fait. Nous savons que le régime de Mugabe a eu affaire hein, au blocage de ces ordres. Oh, ça n'a peut-être pas eu... Oh, ça n'a peut-être pas eu euh, euh, l'effet de finir avec les régime du Mugabe, mais nous croyons que dans d'autres pays africains, surtout en Afrique centrale, où euh, le phénomène de la corruption est exponentiel, nous croyons que les mesures comme ça peuvent beaucoup aider au combat que nous menons pour la normalisation politique. C'est pour ça que nous demandons... Et je crois que vous serez d'accord avec moi, que si on commence à demander des choses comme ça, en disant réellement que les pays occidentaux, les mouvements occidentaux qui se disent encore euh, progressistes, qui se dit que le thème d'immigration, ça ne doit pas être comme ça, qu'ils prennent, qu'ils saisissent ces occasions, ce type d'occasion, où on voit comment l'argent de l'Afrique et distribué partout dans le monde et qui cause la misère dans notre pays, qui prend des mesures concrètes, des déclarations, pour dire que l'effet d'émigration est causée par le détournement des fonds publics, par l'appauvrissement de nos populations. Et voilà l'exemple avec les fils au bien. Voilà, chers camarades, chers amis de l'UC, voilà la, la réflexion que je, mener, que je suis venu partager avec vous aujourd'hui, voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble et continuer le combat, en ayant d'autres réflexions qu'on va avoir ici aujourd'hui. Merci beaucoup.